Nous avons organisé en début d'année le Hack Apprendre, un événement consistant à imaginer ce que sera en 2035, l'une des trois missions de l'université d'aujourd'hui, l'enseignement. L'ambition de cet événement était d'utiliser l'utopie comme méthode. On a voulu imaginer l'inimaginable. Ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est de pouvoir participer à une réflexion sur quelque chose qui me concerne moi maintenant en tant qu'étudiante, Étant étudiante aujourd'hui à l'université et pensant aux générations futures d'étudiants, mes préoccupations quand, euh, par rapport à l'université, ce sont euh, les formations qu'elles dispensent euh, et l'adéquation qu'elles ont avec euh, la société aujourd'hui, ses demandes et ses besoins. Moi, ce qui vraiment m'interpelle beaucoup, c'est le fait que d'ici 20 ans, on va avoir euh, des profils d'étudiants très, très différents. Et donc, ils auront des bagages différents, au niveau des connaissances, des compétences. Et donc, comment parvenir à leur donner cours à tous en tenant compte justement de leur parcours En fait, j'imagine que dans 20 ans, bah, il y aura beaucoup de nouvelles technologies qui seront là et qui permettront de rendre euh, le savoir en fait, accessible euh, dans, à tout niveau. Et donc, en fait, j'imagine l'auditoire comme un lieu où euh, l'étudiant peut être. Euh, peut peut être acteur de son savoir et puisse développer certaines, certaines compétences. D'ici à 20 ans, j'imagine une interaction entre le professeur et les étudiants de façon libre. À quoi ressemblera l'auditoire du futur Existera-t-il toujours Et si on sait que le cours magistral n'est plus dominant, en fait, quelles seront les méthodes d'apprentissage qui prendront le relais je pense qu'il serait intéressant d'intégrer la pensée utopique dans l'enseignement universitaire parce que je considère qu'on n'utilise pas suffisamment la créativité dans l'enseignement universitaire. Quel message et quelle valeur vous voudriez que l'université transmette aux étudiants en 2035